après un gros en Haïti précisément, et il faut que nous disions, et dans la question de sanctions, en compte en pile la politique, un pile bourgeois, et un an pile ancien sénateur, un ancien président, et bagarre la grave. Dans le moment où on parlé là, eh bien, DEA finalement, l'IME, Antenio, tout droit, sous Fantôme 509, nous connaissons sous président Jovenel Moïse, qui quantité de bloza et négro fait, qui quantité... Et crazy, négotez, crazy pays, hein. Et selon l'information que nous gagnons, invité, l'homme fait connaître, c'est lui-même avec Léon Charles, André Michel et puis Nenel Kasi, avec divers anciens et donc, et, et policiers, anciens prisonniers, des gros bandits qui étaient mettait tête ensemble pour te fonder Fantôme 509 qui était gagné à Nick, Joseph, Abel, Son -Goneg. et dans le moment a parlé là, tout Neg qui était impliqué dans la fondation Fantôme 509 qui était ancien sénateur, député, quel que soit Moun a, eh bien... DEA, FBI, Gentan, contrôle gen tout le monde, ça Et dans le jeu qui là, on le temps des qui en le code, on prend le temps des qui le code, ou prend le temps des qui ont même commencé, on a parce que y a grosse sanction qui prend contre les yo parce qu'ils ont écrasé le pays, ils ont fini avec le pays jusqu'à ce y a, un pays a toujours fini. Bon, pas grand mais dans époque fantôme 509, nous, Técaroué, ce n'est pas des machines l'État, ce n'est pas des biens l'État. Fantôme 509, ça, de Léon Charles avec vite l'homme André Michel nenel Kassi. avec tout le reste de la Et dans le moment où on parlé là, il n'y aucun problème. La police frappe fort, nan Kanaan, on a un go chef gang tombé, dans la Tibonitou. population dédoublée, déchaînée, et coupe tête plusieurs gros bandits qui tapent, voler Dirio et puis Alvan et eh bien population qui t'écoisé avec bandi ça et c'est ça y'oublier y'a yo pas fait nèg ça aussi coupé tête enterré donc c'est comme ça moun la tibonite yo même yo commencé ba nèg ça vient yo yo commencé gros bandit dans la tibonite yo donc mézigraño et eh bien à moment on a parlé là et eh moun la tibonite qui eu même fait coup ça là et eh, et bien l'autre malheureux, y malheureuse habitant yo qui bat bravo pour gros coup ça que population ont fait finalement yo obligé donc braver danger que ce soit ça qui t'est arrivé et bien foi ça yo mettez la patte sous bandit ça yo et yo ba yo qui b bagaille nan mé yo nous allons inviter au détail en dans vidéo ça bonne écoute tout le monde restez connecté n'a pas également et oui, Jiménez dit, et toujours dans le cadre de ces insécurités-là, hein, eh la police qui s'en fait quand même gagner ben, juste à, au fond et poste au niveau et localité Canaran, qui est même fait partie commune, quoi, de des Bouquets, eh bien, nous avons dit, jeudi, hier mardi, hier mardi, 8 oui, eh, novembre, opération la paix au niveau, localité Canaran, et eh bien, 10 soldés à ah, justement blessure mortellement et l'un des chefs de gang dénommé et John et, John, et, et qui même s'est allié, qui dièse, qui même a opéré au niveau minotri, et, et même c'est joué de la mort, la de la police, mais quand même, nous avons dit, même si Bandio, même il y a trouvé, il y a justement fait une sur la population, mais quand même, de temps à autre, vous avez la police foule, bon, parce que est, quand même, c'est une bonne nouvelle quand même au niveau canaran, et monsieur ça qui prend route nationale, numéro oui, voilà, niveau 3 hein? et au niveau 1 en otage depuis bien des mois, et nous avons dit quand même au niveau opération de la police à qui est arrivé et possédé à justement blessure mortellement, si ainsi ai nous Oui, pendant ce temps, on a avancé, on a des dans l'insécurité, et des population, ont fait de la tout, et on a Bon, et je me suis rencontré avec l'information euh, ça, nous avons écouté la population. Dans particulièrement dans les anti et plusieurs bandits pour payer ce chapeau selon l'information, qui plusieurs membres de la gang et et pendant, et là avec une population qui mais il y a de réaction et nous avons dit que nous avons tu volais et pour les bandits et du pour et dans et et et et et la et et et et et et et et et et et et et et et et et mais et zone et et et et la police et et qui déjà la cause plusieurs gens ont la la les Oui, bravo, bravo à la population. Nous hein? sommes euh, capables d'éliminer bandits, gangs, hein? les Mais pendant ce temps, eh, nous avons un la qui lancer la très sérieux. mesdames et je ne pas faire Je pense que va je vais parler mais, hein? mais c'est très sérieux. Et nous on est justement nous on est depuis que justement chargé mission l'état américain. Américaine, non, depuis là que ils euh, a annoncé que ils euh, mettait à propos million pour chaque euh, gang. Et là nous on plusieurs monde qui a pris les nous en descendant. Là nous y a plusieurs monde qui a pris nous monsieur prêtez nous. C'est sérieux là, pas une jouette là. Il y a plusieurs monde qui a pris les nous, sont plusieurs monde qui a pris les nous. Oh oui, il a cherché a cherché, il a cherché Oh oui, il y a cherché l'homme jours !» Monsieur mettez hey c'est sérieux là, ça, la C'est très sérieux. Monsieur, si nous faisons pas ça, ça si nous mourir, nous ne pas mourir. L'homme dit ça, il y a des gens qui ont pris, mais c'est sérieux là. Et la monsieur, qui se font nous lancer mes messages là nous ne pouvons pas mourir parce que nous sommes obligés de parler avec eux. Et nous, on a sur toutes les réseaux sociaux, qui sont des jeunes garçons. L'homme de côté, là, on m'a cherché, on a éviter l'homme, on a chercher tel monde. Monsieur, restez tranquille, donnez Nous sommes pas de parler avec eux, monsieur. On a des sous ça. Bon, et je ne vais pas dire, est-ce qu'il y a une ionisation, mais nous, enfin, c'est la force qui a de nous là. Mais, et de l'autre côté, il y a des chefs noirs, des chefs de gang qui ont même été très prudents pendant les derniers jours, surtout après et forces comme d'avant qui n'étaient soutenues par l'autorité américaine. Et nous, ceux qui viennent renforcer la sécurité, ce n'est pas fait même servant de confiance. Eh c'est ça que nous apprenons. Au moment où ils là, et eh bien, M. prend en plus de de sécurité, et sans ça veut dire, après, que je il a, a de, de tout tout Donc, ça qu'on est-ce que finalement, il y a quatre braves populations qui ont justement essayé, et après, des nous pas mais cependant, et Américains qui baillent, qui baille rate, plonge, pour aller dans le chat, alors que c'est eux même qui ont tous les moyens à disposition, et vous avez appris des chefs de Donc est-ce que.. Parce que les il y a des nègres qui gros là, qui sont en difficulté, il qui pas même capables de manger. On ne qui pas jouer boule pour sortie, pour ta millionnaire. Mais monsieur, faut nous c'est pas même contexte là. je peut-être capable de gagner, mais là. Monsieur Gangsa, c'est pas le bon sou vous ok pas à, pas, oui, oui. Pas, pas à chercher les questions qui l'homme, pas à chercher les jour. Vous m'oblige de lui, mais en plus de la de rappeler que nous voulons. C'est nous un message. WhatsApp, mon avoué bon, nous, monsieur. Et eh, oui, nous, on a actuellement, nous mobilisons de la lafche chez Gang. C'est nous, nous, mon, mon monsieur. Je oui. écrit ça, ok Je m'obligez de dire parce que parfois, nous ne c'est c'est jouer je tout frère. Mais quittez pas à ça, monsieur, quittez pas à ça. Et, et, j'ai mis c'est bon, j'ai c'est très sérieux. Nous apprenons a certains produisants qui t'a fait qu'on y a certains vautruisants qui nous parlent avec eux, qui fait qu'on est, ils ont conserter eux pour être dans telle mesure. Ils ont débatté en 10 bon, sous ce que c'est pour eux, ils ont essayé de voir et en plus l'envoi de Dieu. C'est en aussi des gens qui ont maintenant, ce que vous avez qui ils ont fait les secrets. Nous avons pas prendre la balle, même pour qu'ils s'arrêtent. Et bien, M. Tayo il y a un cas qui dit qu'il a été conservé parce que 3 millions de dollars le même si on ne peut pas faire tout. Mais il y a deux et un gants dans le département. Il que a un que déclaré que a arrêté dans le CPJ. Et est-ce que finalement, c'est que vous avez que vous avez que dit que que vous avez c'est que vous même c'est que vous avez dit que vous avez donc, parce que l'heure est arrivée de manquer des points. Donc, parce que c'est un peu de Parce que tout profiter de ça, eh bien, il y a des millionnaires qui émergent dans le micro parce, parce que, comme ça, c'est certain, si il y a un capot secret, pour qu'il dans ait dans bon sens de la parce qu'il y a même pas de la vie. Oui, oui, c'est bandit de contrôler. Je dis à la ou non pays, camion de l'eau va circuler. Un petit camion de loi 23 000 dollars, 2 500 dollars, presque 4 000 dépendamment de qui a tout besoin. Où est-ce que son pays qui est extrêmement difficile et compliqué à vivre là. Donc si l'État n'a pas pensé pour aider, renforcer l'agriculture, pour renforcer la production nationale, nous y saisi des gens qui a déchiré le monde grand journée, qui a mangé gens. Et pistache, pistache avec les de Pistache, etc. Donc, c'est un paquet de bagaille. Ça veut dire que nous chargez de l'eau. gai moyens capables de servir à l'eau. À part de l'eau soit salée ou te pas salée. gai moyens pour ça. Technologie avancée pour ça. C'est parce qu'on n'a pas de monde qui a une vision, Cap Nous avons besoin de visionnaires. Monde qui éclairé, Monde qui éduqué, qui formé. Moun qui instruit nous besoin de e nous. pas égaré, les gens gang. C'est se seul pays. où vous m'avez vous êtes dans ce là Bon, même e dans mouvement 509 fantômes, non? Oh, depuis nous, je suis. C'est les politique ou bien dans PNH qui ont encouragé le mouvement 509 fantômes. tout ont tous des projecteurs américains sur eux. Eh bon, bah, ma aller la y a une grosse pression dans police la police-là. Depuis, c'est au commandement de la okoman... police-là qui t'est passé là qui t'a encouragé violence ou encore t'a encouragé mouvement sexe de fantôme fantômes, etc. il y a des projecteurs sur yo il y a une grosse pression là oui un gros pression mais gros blanc sur yo OK si vidéo ça me laguel son pression m'a fait pour Ricard Pierre Ricard parce que ça crive là et ça te fait me dire les États-Unis si ou va crier va faire grimace gros pression qui soudon en pile moun la nan peyi ya pression ali simple comme ça des grands confrères bon de monsieur plusieurs moun qui dit oh monsieur mes di moi le clean tout bagay ben ou pa un problème m'ap de monsieur ma d'ailleurs s'il veut là ma checke billet pour l'italie et pour lui dire s'il si t'a ramené fait une petite visite nan jour là n'importe le... côté il veut aller aux USA vais payer pour Dis, monsieur ça m'en de Dis monsieur, si vous voulez voyager demain, ma paix un ticket à aboli. Même si je ne suis pas fanatique, je ne suis pour fanatique. Elle a fait ça. Donc, 10 ans, M. a payé un billet pour ma pour Elle vous mal, ma amie. On a saisi, monsieur parle en funéraire cérémonie tu as pour Mika. Elle est là. Connaissant monsieur, elle là pour pas pour le faire grager. Donc, si elle parle, elle va finir fin clé. Donc, monsieur dit, holy, clean est là pour et etc. OK, pas un problème. Eh, journaliste d'Adil a mais ten, ni biebou, n'a pas pour n'a pas pas pas ok? Maintenant, qui passe. sous liste qui là, c'est que, vous avez de billes, sous liste des que des officiels Des il des sénateurs de la République, des ancien parlementaire, des hommes d'affaires, des journalistes, pour me citer ça ou seulement, des anciens cadres dans le PNH Tout le tout monde ça organisé en pile là-dedans, qui est en difficulté. Et ça crive là, l'assemblée la plus que ça ne t'est même imaginé. Parce que pendant que nous là, il presque une cinquantaine qui vivent bien tranquille République dominicaine qui bien passé, Timé a bien mené, Louis Abinadel commençait à réunir à gouvernement pour mettre une série de pression sur nèg anciens ancien ou bien nouveau officiel qui en Haïti mais qui utilisait la KLI comme deuxième résidence. Il y pression qui a là. Il y même qui dans question, qui n'a Gros commerce, entrepreneur, gen kote qu'on a l'achete, appels appel ou commencé par prendre. Parce que vous avez. Et ceci est tellement vrai. Actuellement, Louis Abinadel, monsieur passe l'ordre pour renforcer sécurité sous frontière. Ce n'est pas blague qui a là, non? Monsieur renforcer sécurité sous frontière frontière en façon pour contrôler, parce que c'est comme si vous épé Damoclès même soi Haïtien. Et quel que soit nèg officiel ou pas, qui est en République dominicaine, eh bien, la République dominicaine, il n'y a pas comme si officiel a coup. Parce que y a qui bail pour checker tout le monde, pour vous assurer que les gens ne sont sous territoire. Et ça que doit-il y avoir, c'est vous avez Yo yo pas seulement checker machine qui va rentré la kayo, des machines qui va sorti la kayo, yo qui toal prends on prend, yo met kontrol, contrôle et puis l'autre travers ces frontières là, et puis au douque machine ça suspect. Et c'est ça que fait jodiant, nous bral kember madame vice délégué l'as caobas là qui n'a porté bal nan pays, rete branché m'a vin solidale. Ça veut dire que en bon réalité, cependant pendant y a analyste au par exemple, le cas de Ricard Pierre, qui, sous là. Analyse qu'on a la, quoi, ou fait. On dit, est-ce que États-Unis, Canada, dans la dimension le bras, est là, est-ce que l'on était de pour manifester? ou a questionné ça. Parce que on est, doit manifester, ça arrive dans tous les pays du monde. Son jeu en France avec les gilets jaunes. Aux États-Unis, ça a toujours arrivé. etc. Manifestation, protestation, et qu'on y brisé. Et c'est un droit qui en la constitution pays pour manifester, pour manifester, pour exprimer frustration, ça qui fait mal. Ça veut dire que quel que soit le monde qui a manifesté. Mais l'on garde forme la forme de sanction qui a questionné est-ce que le droit pour manifester, ce n'est pas un droit ou un envie ou un nous Le cas de Ricard Pierre qui est sous l'écran, monsieur font pour pour dire que. Non le ne casse pas parce que il y pas drogue, il y pas kidnapping, il y a dans tout le monde. Bon, je Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre. Bon, je m'applique, vous avez dit, il y a un un gouvernement tête bon, de Mon reme m'applique, Michel, y tête pour le prendre pause, tout le coup, l'applique, PHTK, y ce que il a un y et convergence. est dans la valas, convergence, Twitter Oh, mou ne t'et kale. Bon, quoi de même. Est est qui est-ce qui va Ariel? Ou qu'on Ou quoi Ariel est moun là pour diriger nous? Vous ne pas passer. Et m'a télé qui a nous, oui, bon blow pas comme ça. Eh bien, t'en rika. Comme nous petit bagaille. Sanction qui prend yo. C'est pas question de drog, seulement kidnapping yo, non, monsieur le ministre. Bon, on pas on pas plaider pour mon. <coughs> Mais il était il fort difficile pour Dismas Advald si dans drogue. Et pas ça. On pas croire à dans gang. Si Assad t'a gagné l'argent, on pas croire c'est gang qui t'a financé, t'a financé gazette plutôt. Et ben qui soit train de reprocher Assad. Yo reprocher Assad parce que qu'on a une manifestation devant ambassade là. Eh ben, Rika, Pierre, mais Rika, là, quand on est Rika, il pas la carrière, là, non? Ou pas qu'on Parce que, tout mouvement, ça, Rika, t'as mouvement ça te t'as en empiles violence là, dans, yo, oui, papa. Eh <cười> ben, y'a en pile, là, ouais, t'y as chivio. fondu rale dire, au bout, n'est-ce en pile? Ça veut dire que, c'est pas plein, y'a, bah, gars, au panneau, et pas ça seulement, qui fait sanctionner. sanctions, nous, là. Sanctions, dans plusieurs niveaux. Hein? <coughs> y'a, allez dans plusieurs niveaux. Ça n'est pas seulement question kidnapping, question drogue. Non, non. Il y a plusieurs niveaux dans la sanction, papa. pas. Bon, mais comme bon, moi, si je faire un temps de d'Erica, côté Erica, de côté Erica. c'est next nice, ça, vous connaissez. Yo, yo pas gain temps, yo pas attendez. Gonaïve son villes qui uh -huh. historiquement toujours jouent un gros rôle dans la bataille pour libérer le pays, ça. C'est pour nous songer, Jean-Claude Duval, y aller. À partir de l'éveil campé que as commencé à faire dans Naive, Pays à mobiliser pour voir les là l'aller. Mais Gonaïve a un rôle déterminant pour le jouer. Et je dis à la, sous l'invitation, camarade Gonaïve, à la bataille alternative consensuelle. Coréenne a décidé de faire une bataille. Bataille pour le à aller. Les gonaïves dit non, il n'y a pas de président. Le président ne peut pas route de bois, c'est à l'eau pour aller. Peu pas ici parler Jovenel. Je Jovenel. Jovenel. doit aller. Et derrière, des populations qui ont des défis, dans le monde, Mais je dis que les, les dils, si dal, di naïve, Nous ne pas arrivés là. Jovenel pour aller. Peu Le fait que nous sommes deux trois jours là, pour nous pour nous pour nous pour respirer, y nous pour nous a nous bataille nous bataille, fini. bataille nous pour pas pour parce que Voler l'argent petro Péto là. Martin Moïse ni voler l'argent de la même, là, là. plus toute l'autre acolyte PHT Calio, tout le temps où là. tout le temps Jovenel Moïse n'a pas et la mobilisation a continué jusqu'à ce que le peuple, je ne départ Jovenel Moïse, et jusqu'à ce que nous entrions dans un gouvernement de transition qui peut assurer une rupture. Rupture avec le gouvernement côté ses vols, ces pillages, ces franchises. C'est contre le banque de tous les amis. Nous disons tout le temps ça a fait, le pays a gagné cap pour le peuple. Mais aujourd'hui, le peuple va camper, il dit, je vais aller pratiquer ça, il va camper le gouvernement de transition, il va le faire, le procès pétrocaribéen, il va organiser la conférence nationale là, pour nous capables créer un pays pour que chaque monde reconnaisse la donne et chaque monde veut moyen pour vivre en Alors, peut-être que vous avez doit faire brancher. Moi-même, je me souviens bien de tout ça, oui. Je me que je n'ai pas souhaité dans les marches États-Unis-Canada, son démarche tout pour empêcher les gens de manifester. Même tout rappelé au ministre, qui fait 8-4 dix lui-même, il n'est pas dans kidnapping, il n'est pas dans le dossier me prends le cas de Assad Volsi que d'après ça le dit question au déposer là c'est surtout par rapport à position que a affichée, manifestation etc., en la relation la des nègres politiques tant qu'on c'est l'on Nel Kassi monsieur rien doit oublier bah mais pas oublier c'est DCB jury là qui dit que gon couteau joindre qui couteau et comment mon les nèg ont été assassinés et qui t'a dans bon, oui, oui, la machine de c'est ça que vous dit. A dit, non Nenel était cité dans la moza mi te moui 40 bia. Non Nenel cité non un pas détail, oui, dans la Miragouane. M'a dit, il n'y nègou pas d'appeler chasse muscade. C'est vrai, M. Faye Xetzel n'y a pas bagay. Cependant, gon époque, moun bat a pas de traverser chalon. Il n'y a pas de traverser Miragouane avec facilité c'est toute zone ça contrôlée par, par, par l'équipe de Nenel Cassi. N'ayez pas comprendre que gon projecteur souille ou pas. Parce que blanc, comment servir? Rien ne doit parler là, faire toute balle. Bon kibo. Il y a rien doit un Élément important pour le bon Mais comment il a fait? Et c'est ça qui fait violent. Alors la voix là, oui. Et ma regarde un texte. Oui, je t'ai écrit en 2001 après ça. Je t'ai parlé avec lui. Oui, je t'ai parlé, mais le texte est tellement long.